Particulièrement intéressant euh, euh, autour de moi, la question qu'on va se poser toutes et tous ensemble, euh, Ville Internet et Sobre, est-ce vraiment possible alors là, on aborde un défi du numérique dans lequel se logent de nombreux écueils et paradoxes auxquels vous faites face au quotidien, que ce soit à vos postes d'agents dans les collectivités ou d'élus. Je pense qu'on est tous et toutes confrontés à des contradictions au quotidien, et c'est sur ça que j'aimerais revenir aujourd'hui, cet après-midi, lors de ce débat, ne pas euh, se contenter d'une discussion où euh, il s'agirait finalement de, de des mesures euh, lorsqu'elles sont en place, mais plutôt de penser à des mesures qui, structurellement, dès leur, leur création, dès leur, dès, dès leur imagination, intègrent la question de la sobriété euh, qui, à mon sens, est déterminante pour, pour les, les années à venir. Alors, nous avons la chance d'accueillir... Euh, je vais vous présenter un petit peu les, les participantes et, et le participant de notre table ronde euh, qui euh, équilibre, d'un point de vue euh, de la parité, la table ronde précédente. Nous sommes assez... Voilà, content et contente d'avoir réussi ce défi qui n'est pas toujours facile à réaliser. Caroline Zorn, vice-présidente de Ville Internet et vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. Euh, Viviane Valla, qui est chargée de mission numérique responsable au, au commissariat général au développement durable du ministère de la Transition écologique. Euh, Jean-François Marchandise de, de la FING. Jacques-François Marchandise, autant pour moi, euh, de la FING. Euh, Doralie Besnard, qui est chargée de développement de transition numérique à la métropole de Rouen. Et Emma Anthropoli, adjointe au maire de Pré-Saint-Gervais, déléguée à la transition euh, numérique, entre autres. Donc, je vais, dans un premier temps, euh, vous donner la parole, euh, Caroline Zorn. Euh, est-ce que euh, c'est difficile de faire du numérique sobre dans les collectivités <rire> Alors, euh, oui. <rire> Je vais aller directement hein, au but. Oui, en effet, c'est très compliqué. Euh, c'est passionnant, mais c'est un défi euh, au quotidien. Et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Euh, qui est difficile à surmonter. Il faut avoir une vision à long terme, parce que forcément, on attend de nous de, de faire des investissements sur le long terme en matière de numérique sobre et responsable. Et il faut aussi rattraper des coups partis. Et chaque nouvel élu a ce, ce souci constant que d'essayer d'assurer une continuité républicaine, comme on dit, tout en assumant des coups partis. Donc c'est compliqué. Oui. Et vous... Parvenez à trouver des... Je pense que les personnes qui nous suivent sont peut-être en attente aussi des... Alors certes, les difficultés, elles, ont... elles en ont peut-être conscience, pas toutes les mêmes, hein, puisque dans un village ou l'Eurométropole de Strasbourg, ce ne sont pas les mêmes difficultés, et on va en reparler. Mais est-ce que vous arrivez à adresser des pistes de solutions euh, oui oui quand même on a on y a beaucoup réfléchi on a beaucoup échangé avec avec nos sur nos 33 communes puisquon a euh, on a autour de le, de, le, de strasbourg 32 communes euh, qui sont parfois des territoires ruraux donc il n'y a pas les mêmes besoins que, que le centre que la ville centre néanmoins pour essayer de dresser un tableau des, des mesures qui nous ont paru pertinentes quelle que soit la, la nature du territoire on a euh, on a deux on a deux volets en fait. globalement le premier c'est former et éduquer c'est-à-dire qu'il est incontournable d'avoir une, une politique d'éducation populaire au numérique, d'avoir un soutien aux associations, euh, aux collectifs, euh, aux, à, à ces passionnés du libre, hein, on en parlait tout à l'heure, qui ont plein de bonnes idées, qui ont plein de pistes, qui ont des savoir-faire et qui ont envie en fait, d'aller vers la population. Donc ça, c'est une chose qui est incontournable. Étant donné que les collectivités ont la compétence sur les, les publics scolaires, il faut aussi essayer d'aller vers les enseignants et d'aller vers les scolaires pour hein Bon. Bon. Pour démultiplier <rire> l'impact en fait, et démultiplier les possibilités d'aborder les questions numériques responsables. Ouais. Et évidemment, il y a la question de la maturité des, de nos, de nos agentes et agents dans la, dans la collectivité. Il faut vraiment qu'on arrive à, à intéresser au sujet, à avoir des exemples concrets, des pistes d'amélioration sur des outils au quotidien. Euh, et donc ça, ça se fait avec une politique RH très, très, très volontaire pour, pour parvenir à toucher tout le monde. Alors, on y reviendra certainement après dans le débat hein, sur comment est-ce qu'on peut décliner ces, ces, ce premier... Euh, en tout cas, comment nous, on a essayé de décliner ce premier volet, et ce n'est pas fini. Euh, et puis, il y a le, le pilotage. Euh, donc oui. là, on a vraiment un volet... Qui, c est, c est, la manière d'aborder les choses est très différente en fonction de la taille de la collectivité. Ce qu'on essaye de faire, c'est au niveau eurométropolitain, de partager, de mutualiser des infrastructures en intercommunalité et l'offre de services, puisque plus on va mutualiser les choses, plus on va faire des économies d'échelle, en matière énergétique d'abord, et financière aussi. Donc on a la chance d'avoir une interco qui fonctionne bien. Et alors, au niveau du pilotage, pour vraiment s'adresser à tout le monde, lorsqu'on a des petites collectivités, c'est déjà de désigner un chef de file, quoi. tout simplement mmh. un ou une chef de file, et avoir quelqu'un qui soit intéressé, volontaire, et qui puisse collecter les, les, les différents indicateurs, les, différentes, les différents guides d'accompagnement, les, les, il y a énormément auprès de Ville Internet, évidemment, mais dans d'autres structures et, et organisations aussi. C'est collecter les, les, les données, les bonnes méthodes pour avancer. Et quand on est une interco qui a plus de moyens, bah c'est réorganiser sa, sa direction du numérique, sa direction des systèmes d'information, changer la gouvernance pour vraiment euh, mettre en place euh, sur euh, la durée du mandat à minima, mais bien au-delà, mmh. euh, tous les leviers qu'on peut... et Je pense qu'on va aborder hein, toutes ces questions des, des leviers des uns et des autres oui. au fur et à mesure pour, pour actionner vraiment tous les, tous les leviers de la structuration des filières de réemploi, de valorisation, euh, au choix pertinent des outils, aux indicateurs, enfin voilà, on, oui. va, on va dérouler tout ça. Surtout que sur ces sujets, c'est sûr qu'on voit bien au-delà de... On, on regarde loin en termes d'années, mais également, il faut prendre de la hauteur. Est-ce que vous disiez, à tous les échelons, et avoir un, un pilotage, euh, et en, en matière de pilotage, donc il y a effectivement les collectivités, les interco, et puis euh, tout en haut, il euh, y a le ministère de la Transition écologique qui euh, doit... Donner une feuille de route qui, elle, est au cœur de ces paradoxes entre numérique et, et, et écologie. Alors, Viviane Valla, est-ce que c'est difficile pour <rire> la chargée de mission que vous êtes de, de tenir les deux bouts la réponse est oui. <rire> une fois qu'on a dit ça, effectivement, on est sans arrêt confronté à ce paradoxe. On voit bien dans la société monter ce débat public sur un numérique plus éco-responsable. On a des chiffres qui sortent régulièrement. Là, Il y a très récemment une étude de l'ADEME et de l'ARCEP qui est sortie et qui a confirmé que l'empreinte carbone euh, du numérique représentait à peu près 2,5% 2 en France. Donc, voilà, on a, on a cette préoccupation qui, qui ne cesse de monter. Et en parallèle, on se rend bien compte de tous les services que rend le numérique au quotidien. On l'a vu au, au cours de la première table ronde. C'est absolument flagrant. Et on sait aussi que le numérique peut nous aider à accélérer la transition écologique. Donc, on est sans arrêt sur euh, au niveau de la feuille de route gouvernementale numérique et environnement qui matérialise cette politique publique qui est très jeune, en fait, qui est encore en train de se construire, en train de jongler entre l'importance du numérique pour nous aider à assurer le quotidien, éventuellement avoir des, des, des progrès, une démarche de progrès, et l'empreinte qu'on voudrait réduire, euh, maîtriser en tout cas, et ce qui est extrêmement compliqué. Donc, euh, à mon niveau, je vois les choses d'une façon très macroscopique. Donc, euh, effectivement, c'est extrêmement intéressant euh, de voir concrètement sur le terrain comment ça se décline. Euh, mais en tout cas, on essaye de faire converger ces deux transitions plutôt que de les opposer. Donc, euh, je ne suis pas là pour euh, être une rabat-joie en disant le numérique a arrêté tout. Pas du tout, il faut essayer... Vous le voudriez que vous n'y arriveriez pas. Non, On ne non, va pas euh, contre <rire> le sens de l'histoire, ce n'est pas possible. Mais euh, du coup, on essaye en fait, d'accompagner les deux et de faire aller les choses plutôt dans, dans le bon sens. Et pour ça, on a identifié plusieurs leviers. Euh, vous les avez aussi identifiés dans la motion, dans le troisième axe, c'est quand même extrêmement positif de voir s'afficher ce, cet axe sur, la, sur le numérique, numérique éco-responsable, c'est la mesure, c'est la connaissance, c'est de savoir d'où on part euh, et se fixer des objectifs. C'est le levier d'allongement de la durée de vie des terminaux dont on sait qu'ils concentrent l'essentiel de l'empreinte environnementale et c'est le levier de l'innovation, euh, l'innovation pour apporter de nouveaux services mais aussi l'innovation pour accélérer la transition écologique et y compris sur le numérique lui-même, en fait. Euh, réduire l'empreinte environnementale du numérique en se fondant sur l'innovation. Donc tous ces leviers-là, vous les avez identifiés, on les a identifiés aussi. Euh, on va pouvoir approfondir, euh, approfondir les choses dans, dans la suite du discours. Euh, et ce que je souhaitais dire aussi euh, en introduction, c'est qu'on se place aussi dans un contexte où le législateur s'est emparé de la question. Vous, vous l'avez bien identifié, il y a une loi qui a été publié en fin d'année dernière sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui euh, demande aux collectivités territoriales de se doter d'une stratégie numérique responsable, qui fixe aussi euh, des objectifs en matière d'achat public qui est un levier auquel on croit beaucoup, notamment pour allonger la durée de vie des équipements. Et donc tout, tout ce contexte se construit et c'est aussi une source de complexité. Ce n'est pas seulement euh, travailler avec ce paradoxe, mais c'est aussi travailler dans un monde qui bouge très vite. On est en train de parler de numérique, donc ça, ça bouge à une vitesse folle et d'essayer d'avancer et euh, toujours cette image du train en marche qui, qui file, file la métaphore <rire> jusqu'au bout, euh, voilà, essayer de, de, de raccrocher les wagons pour ne pas être dépassé par cette question qui est extrêmement complexe. Raccrocher les wagons, euh, peut-être que Jacques-François Marchandise, euh, à la fin, qui est donc un signe et est doutant, euh, peut proposer des outils euh, pour accompagner les collectivités locales à, à relever ce défi alors, il y, a, il, y a, euh, un, un, il y a plusieurs aspects sur lesquels je voulais venir avec vous, effectivement, en écho à, à ce que viennent de, de dire l'une et l'autre. Le, le, le premier, c'est qu'on a beaucoup de mal à diagnostiquer et mmh. que, depuis quelques années, on a plein de solutions sur la table et pas beaucoup de diagnostics. À la fin, on a le même âge que ville internet à peu près. À quelques, à quelques mois près, on se croise très, très souvent. On a, j'ai l'impression, de plus en plus de, de centres d'intérêt commun et, en l'occurrence, des les sujets sur lesquels on a facilement convergé ces dernières années, c'est le fait que euh, bah, le, le, ce qu'on appelle le technosolutionnisme, le fait euh, de suivre euh, les, les solutions industrielles et les solutions techniques avant euh, de suivre les, les, les enjeux des villes elles-mêmes, ça, ça, ça posait problème. Et là, j'ai l'impression que très souvent, ce que nous, les gens du numérique, on a fait avec arrogance depuis quelques années, c'est qu'on avait les solutions à des problèmes qu'on pro, qu ne comprenait qu pas bien. Si je fais écho à ce que disait tout à l'heure Dominique Bouly. Parfois, on, on amène des remèdes qui sont un petit peu un petit peu pires que le mal. Et je souscris tout à fait à ce qui à ce qui vient d'être d'être dit, le fait de savoir mesurer au départ, le fait de, de savoir effectivement comprendre. Moi, j'ai tendance à dire aussi le fait d'introduire du lien sur ces sujets-là entre des cultures qui sont substantiellement différentes. Les directions métiers des grandes collectivités ou les, les, les, les spécialistes ou les agents en charge dans les petites collectivités, les opérateurs de services urbains qui sont tous devenus progressivement des opérateurs de services numériques, ce qui pose une petite question. Parfois, ils sont en position de force par rapport aux acteurs publics parce qu'ils ont, ils ont des moyens de R&D qui sont assez, assez considérables. Et puis, à côté de ça, le, sur les thématiques d'urgence de, de, écologique... Euh, où sont les citoyens euh, Les citoyens ne sont pas juste des pions ou des, euh, ou des administrés. Sur ces sujets-là, on l'a encore plus vu euh, l'an dernier, euh, et ces deux dernières années, dans des situations de, de crise. Euh, on peut toujours essayer de faire face à des situations de crise sans les citoyens, ça ne se passe pas bien. Et j'ai l'impression que, les, euh, je peux vous dire, les mauvaises solutions, pour revenir sur les bonnes, <rire> les mauvaises solutions... Euh... Il faut un peu d'espoir, quand même. Oui, hein, oui euh... mais je, je, en, on en a plein. Et moi, le, le, le mot d'ordre qu'on a en ce moment sur notre programme Reset, c'est, euh, oui, euh, on peut faire des choses, voilà. on peut mmh. avoir notre numérique, on peut transformer des choses. Et, et donc, euh, première mauvaise solution, c'est l'hypothèse qu'on va uniquement utiliser le numérique pour optimiser pour ne rien changer, mais gagner quelques pourcentages de consommation énergétique, de matière, de déplacement, etc. Ça, en réalité, il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. On reconsomme systématiquement les économies qu'on fait si on se contente d'optimiser sans changer les systèmes, sans changer les, les, les axes politiques, sans changer de stratégie. La deuxième chose, c'est d'automatiser. C'est en fait tout ce qui a été reproché aux stratégies qui visaient à, cal... à me calculer sans moi. Euh, le fait de, de dire on va optimiser vos, vos, vos déplacements, on va gérer votre énergie, on va etc. Euh, en fait, se priver de, des dynamiques sociales, euh, c'est finalement se retrouver contre elles. Euh, ça s'est produit avec euh, les portiques ceci, ça se produit avec les capteurs cela, avec les compteurs x etc. Euh, tous, toutes ces mécaniques là y compris celles qui partent d'un très bon sentiment. Moi, je n'ai jamais pensé un instant que Enedis allait devenir un broker de données personnelles voyous. Euh, ça serait stupide en sociologie des organisations, en compréhension de ce que c'est qu'un opérateur de transport euh, d'énergie, de, de, etc. En revanche, ça a été tellement mal perçu, tout simplement parce que nous n'étions pas dans la boucle de cette histoire-là et qui consistait à une menace qu'on pouvait détailler. Puis la troisième chose qui pose problème, vous l'avez dit avec l'obsolescence, c'est que, le, et Dominique Bouly l'a dit d'une autre façon, le numérique nous crée des dépendances. Si on fabrique des systèmes dont nous sommes dépendants aujourd'hui, et qui, en plus, vont vieillir. C'est-à-dire qu'on va avoir une dépendance soit au renouvellement, soit à la réparation, etc. Qui, ça va être littéralement des dépendances insoutenables. Donc, il y a, il y a cet ensemble-là, euh, auto optimisation, automatisation et création de, de nouvelles dépendances, qui me paraît euh, nous, nous aider à faire des diagnostics et à choisir des solutions en se disant, tiens, ben voilà ce qu'on veut pas. Alors, voilà ce qu'on veut pas. Euh, je crois que... Doralie Besnard, quand on a préparé cette, cette table ronde, euh, vous m'aviez confié avoir eu euh, la chance, entre guillemets, euh, d'être parti un petit peu en retard euh, par rapport au, à ce fameux train euh, dont on parle depuis euh, le début de l'après-midi. Et, euh, et finalement, d'avoir vu passer quelques wagons, euh, ça vous a permis de savoir ce qu'il ce qu ne fallait pas faire. Euh, alors, avec toute l'humilité qu'il est nécessaire d'avoir dans, dans ce genre de débat, euh, ça, ça, ça vous a permis... Même d'aborder les choses avec l'expérience des autres de ce qu'ils avaient pu ou pas faire, et donc vous êtes chargé développement transition numérique à la métropole de Rouen. Comment ça se passe aujourd'hui à la métropole de Rouen sur cette thématique Alors ça se passe bien, <rire> euh, on avance progressivement. Effectivement, on se l'est dit en préparant cette conférence, on a eu l'occasion d'observer d'autres territoires et il y a eu un effet smart city euh, très fort il y a quelques années, je dirais, il y a à peu près, euh, allez, euh, on le situe à quoi Six ans, 7 ans, dix ans, un petit peu moins. Et, et nous, on n'était pas forcément euh, encore en, en ordre de marche à la métropole. Donc on a regardé les choses se faire, euh, parfois avec un peu d'admiration, en se disant, mais dis donc, euh, ils, sont, ils sont en avance. Et puis finalement, avec le recul, on dit qu'on a bien fait de ne pas y aller trop vite parce que, Très vite, le vocabulaire a changé. On a arrêté de parler de smart city pour se concentrer plutôt sur la notion de territoire intelligent. Et effectivement, euh, tous les travaux que l'on fait à la métropole depuis euh, quand même quelques années, prennent du sens maintenant. Et euh, derrière territoire intelligent, en fait, il y a beaucoup de choses, et notamment euh, la notion de numérique responsable. On l'a un petit peu évoqué euh, rapidement tout à l'heure. Euh, effectivement, il est important de parler de sobriété numérique même si on y reviendra, mais c'est compliqué. Hein, de faire de la sobriété dans le numérique, voire même, c'est impossible. Euh, mais le numérique responsable, c'est bien plus que ça. Ça intègre des notions d'accessibilité, ça intègre des notions de diversité, de mixité. Hein. Il ne faut pas oublier que euh, dans le numérique, il n'y a que 30 de femmes, euh, ce, qui est, ce qui est évidemment trop peu. Euh, donc voilà, c'est important de penser le numérique de façon assez large. Et à la métropole de Rouen, on euh, travaille sur tous ces sujets. Il faut savoir que c'est un, un thème hyper important pour nous, la transition écologique. On a créé il y a quelques années sur notre territoire une COP21 locale. Et dans ce cadre-là, on a commencé déjà à initier pas mal de travaux. Euh, donc on avance petit à petit, de façon très humble. Euh, je pense qu'il faut adopter euh, la méthode des petits pas. Voilà, Un vaut mieux que zéro. On avance petit à petit. On se donne le droit d'échouer aussi. On teste beaucoup. Euh, mais les choses euh, voilà, prennent forme euh, petit à petit. <rire> et, et tout ça sur la base d'un premier travail de réflexion, d'observation. Et je pense que c'est un élément qui est important à avoir en tête. Je sais que Fatima El-Wazdi... Bonjour, Bienvenue, enchanté Vous avez, pareil, quand on a discuté, vous m'avez fait part de, de, du travail de réflexion que vous avez eu avant de vous lancer euh, sur cette question euh, du, du numérique euh, et du numérique responsable en particulier, du numérique durable. Vous avez euh, fait faire un audit, je crois, dans, dans votre commune à ruelle malmaison pour ne pas partir billes en tête et euh, avoir des axes directeurs de, de votre stratégie. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu Absolument. Ça va commencer. Euh... Oui. Ouais. Euh... Donc oui, je suis, je suis nouvelle élue, ça fait à peu près presque un an et demi que je suis adjointe au maire, donc à, à Rue malmaison une ville de 80 000 habitants, qui a une vraie dynamique, un côté village, un côté très nature. Et en fait, je fais ce que je fais, dont j'ai je, je l'habitude de faire dans mon métier. Comme je suis consultante, j'ai l'habitude d'arriver, de poser des diagnostics avant, bien évidemment, d'établir une stratégie. Et, et du coup, la stratégie, on l'a vite vue, comme vous l'avez dit, vous avez dit que maintenant la loi nous imposait ce que je ne savais pas que j'ai appris donc je suis heureuse de savoir qu'on avait un temps d'avance sur la loi puisque dans, dans notre stratégie numérique justement on a un pilier qui est tout autour de, donc, du numérique responsable on en a deux autres qui sont euh, le numérique innovant qui a pour objet donc, de développer tous les projets autour de la ville numérique, la ville intelligente, euh, tout ce qui est euh, écosystème avec l'IoT, la, la stratégie data. On a un axe sur euh, l'inclusif, donc euh, comment ne pas écarter en fait, euh, les RUEWA de euh, du, du numérique en faisant en sorte que tout ce qu'on fait, bien évidemment, ait une dimension sociale importante, une dimension d'inclusion importante. Et enfin, euh, se dire qu'il faut développer une stratégie de numérique responsable et dedans, bien évidemment, on a posé d'abord le diagnostic, parce qu'en fait à terme ce qu'on veut c'est avoir une charte numérique, signer une charte numérique dans laquelle on pose en fait les principes de notre engagement comme par ailleurs dans les mairies on a souvent une charte de l'environnement, une charte du handicap et ben là c'est la question, l'occasion d'avoir en fait une charte du numérique responsable. Et bien évidemment, quand on se pose un petit peu dans le diagnostic, le diagnostic porté sur plusieurs aspects. D'ailleurs, c'est un diagnostic qui est gratuit par un organisme qui s'appelle WENR, donc W E N R. Et ce, ce diagnostic, on l'a fait auprès de plusieurs directions qui formaient en fait quelque part un panel. Donc, on s'est intéressé à, à, à, à ces directions-là. On leur a demandé de remplir un questionnaire. Donc, on, on a vu ça avec le contrôle de gestion, la commande publique, parce que la partie achat et la partie achat est forcément très très importante vous l'avez cité tout à l'heure partie achat responsable qu'il faut qu'il faut évidemment construire on, on s'intéresse aussi à la communication comment on en communique puisque oui, on va faire des dépliants. Oui, on va boiter. On va faire, on va faire des tracts, etc., pour expliquer des sujets. Par exemple, pour expliquer ce que c'est qu'une antenne relais, on va, on va faire, on va, on va, boiter. Mais du coup, ça aussi, ça a un impact. Et bien évidemment aussi sur l'environnement. Donc, c'est de se poser en fait la question de, de toute la stratégie d'achat euh, responsable. Donc, de se poser aussi la question de la consommation d'énergie. La ville aussi a installé en fait des panneaux photovoltaïque dans la ville et on a aussi eu un projet qui a été récompensé comme étant particulièrement innovant puisqu'on a créé en fait le cadastre solaire le cadastre so solaire c'est une plateforme qui a été faite en fait par le service d'information géographique de la collectivité qui est dans la cellule d'innovation de la ville et en fait c'est un site où vous pouvez regarder en fait on va dire l'ensoleillement le, le rayonnement solaire que vous pouvez obtenir de votre toit si vous installiez euh, un panneau photovoltaïque sur votre toit et de savoir en fait si c'est rentable euh, à horizon euh, 10-15 ans de l'installer. Et que, et voir en fait financer, euh, financer euh, vos économies d'énergie et ça aussi on l'a fait pour la collectivité sur la médiathèque sur le toit de l'hôtel de ville par exemple et donc en fait on a posé ce diagnostic ce diagnostic nous a permis d'identifier qu'on avait quand même des belles marges de progression par exemple sur notre politique d'achat responsable sur comment en fait on fait de l'éco conception on a parlé un petit peu euh, de ce sujet c'est comment en fait au moment où on achète on essaie de concevoir aussi le cycle de vie des produits quand est-ce qu'on va les utiliser Est-ce qu'on les... est qu achète du reconditionné, par exemple Est-ce que acheter du reconditionné, est-ce que c'est un impact aussi sur la collectivité, son efficacité, sa productivité Donc c'est toutes ces questions qu'on essaye... Qu essaye de se poser. Et, euh, et donc vraiment, on veut continuer, et euh, on l'a dit aussi, je crois que quelqu'un l'a dit, mais la question aussi de la sensibilisation. On ne oui. veut pas réussir en fait une stratégie de numérique responsable sans sensibiliser en interne les agents et les élus évidemment, mais les agents qui, correspondent, enfin, qui travaillent tous les jours dans la collectivité sur le fait d'éteindre son ordinateur en partant, donc de débrancher la prise, de bien veiller à, à, à ne pas surutiliser, surconsommer sur, sur certains logiciels, par exemple d'améliorer voilà, le cycle de vie des équipements. Et il y a un sujet aussi important qui, qui est du ressort en fait, de la gouvernance, la gouvernance, en fait, quel est le niveau de gouvernance responsable Comment est-ce qu'on arrive aussi à s'équiper d'une gouvernance au global, dans les collectivités qui nous permettent de vraiment piloter notre impact euh, numérique Et j'aimerais terminer parce que c'est quelque chose qui me paraît important, mais euh, moi, je crois que le numérique, c'est une, une solution c'est une solution à la crise environnementale et je pense que c'est grâce au numérique qu'on arrivera à mieux piloter les usines, à éviter le gaspillage, à mieux piloter notre utilisation, par exemple, dans l'espace public, de lumière, par exemple. Et je pense que le numérique est une solution. Je ne veux pas accabler avec des chiffres 2%, 3%. Bien évidemment, on peut toujours se dire que l'email qu'on ne supprime pas, ça pollue, mais en fait, on peut aussi se dire que c'est la source de, de tellement de possibilités, de sérendipité. Et c'est ça que j'ai envie de retenir. Pour moi, le numérique, c'est surtout ça. Et c'est plus une solution qu'un problème. Bon. Merci pour, pour ces mots d'espoir de, de, et des positifs qui, qui sont importants aussi à formuler. Je sais sincère en plus. Bah, je pense que vous avez raison parce qu'on a tendance parfois à, à, ne, à, ne, tracer que, à ne soulever que, que les problèmes et les difficultés. Et bon... C'est vrai qu'on est là aussi pour ça, pour pointer les problèmes que peuvent rencontrer les collectivités, etc. Mais je pense que ça mérite quand même d'être souligné que le numérique fait partie de la solution. Euh, et, et alors peut-être que Florence, euh, est-ce qu'il se passe, est-ce qu'il se dit des choses sur le direct ou euh, pas encore <rire> Pour l'instant, c'est vrai que euh, les collectivités sont plutôt en train d'écouter euh, les interventions. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Euh, Peut-être juste commenter euh, ce que vient de dire la mairie déchirée sur la question de la transversalité entre les collectivités, de la mairie, département, région. Par exemple, il y aurait un travail à faire autour des, des enjeux du reconditionnement et... Euh, peut-être aussi au niveau, euh, plus que simplement au sein d'une collectivité seulement. Et, et peut-être une question que moi, j'aurais tendance à poser pour échanger, ce serait euh, si vous aviez un commentaire ou un conseil à apporter à une collectivité qui commence sa démarche de réflexion sur le numérique euh, durable et responsable, par quoi commencer et laquelle serait-elle Alors peut-être Emma Anthropoli, euh, adjointe au maire... Euh, du Pré Saint-Gervais, délégué à la jeunesse, à la transition numérique et à la politique de la ville. Est-ce que euh, vous avez euh, de quoi répondre sur, euh, sur cette question Alors, Une vaste question, euh, bien évidemment. Alors, euh, nous, euh, au Pré Saint-Gervais, qui est une commune de Sainte-Saint-Denis euh, de 18 000 habitants, donc, euh, on fait figure un peu de, de commune pilote, puisque euh, de par euh, notre taille, mais également. Euh, la forte empreinte numérique des gens qui habitent chez nous aux portes de Paris, c'est vrai qu'on a une population qui nous permet un petit peu d'innover. Alors nous, on a fait le choix en fait de mettre vraiment l'humain au cœur de notre stratégie numérique, à savoir les agents, comme ça a été dit précédemment, mais également nos usagers, quels qu'ils soient, puisqu'on se dote d'un plan de médiation euh, numérique euh, pour pouvoir adapter les différents usages à nos différents usagers, y compris euh, donc euh, interne. Donc euh, moi, par rapport à tout ce qui a été dit pour euh, éviter de, de répéter un petit peu tout ça, il y a plusieurs axes que je voudrais retenir. Euh, L'axe important sur l'investissement, puisque bon là, en ce moment nous on fait le budget, donc on voit bien que ça représente une part importante des investissements le numérique, puisqu'il y a le numérique en interne, et avec le développement du télétravail, je pense que c'est la même chose chez plusieurs d'entre vous, il y a une demande croissante, y compris sur des publics qui n'étaient pas sur des usages Internet, Puisqu'on développe avec PIX justement le fait de permettre à des agents qui n'avaient pas d'adresse mail de s'intéresser à la question du numérique. Une augmentation des demandes avec le Covid. Donc je lisais un article dans Le Monde ce matin justement pour dire qu'avec le Covid, il y a une hausse des demandes liées au numérique, des formulaires, des e-services, etc. Donc en fait, on a un accroissement des demandes dans les écoles. Il y a eu un appel à projet de l'État l'année dernière sur l'équipement des écoles. Donc en fait, on est sur une course à l'équipement et parallèlement il y a une stratégie d'achat responsable puisque euh, d'un côté il y a le fait de lutter contre l'obsolescence programmée euh, d'avoir des euh, équipements qui s'utilisent de plus en plus longtemps de pouvoir euh, les donner euh, à des associations ou les recycler, enfin il y a tout un cycle comme on le disait tout à l'heure euh, de, euh, de vie des objets euh, mais euh, il y a également une, une, autre, une autre chose qui est sur les usages et donc c'est là où euh, je pense que euh, on est tous à peu près racontés sur le fait qu'il faut investir responsable, etc. Mais en fait, la question vraiment, c'est pas tant sur l'équipement euh, où il y a quand même quelque chose qui est relativement consensuel que sur les usages et comment on utilise le numérique on parlait de ce fameux mail donc euh, nous on cite souvent l'exemple du DST qui a dans sa boîte mail l'équivalent d'un année simple à New York euh, donc on se dit oui Alors il y, y a un petit sujet où il faut mettre, mettre ça euh, euh, sur, sur la table donc les usages du numérique et moi je voudrais saluer un dispositif qu'on a mis en place cette année qui est le dispositif des conseillers numériques euh, donc on s'est doté nous cette année d'une conseillère numérique, donc c'est une jeune femme euh, qui euh, nous aide à euh, créer des ateliers de médiation numérique notamment auprès des agents mais également auprès euh, des publics euh, dans ce, le cadre de ce fameux plan de médiation numérique, donc de la jeunesse euh, mais également des publics plus en difficulté parce que cette hausse des demandes d'activités de, euh, par le biais d'Internet a créé clairement un schisme dans la population entre ceux qui maîtrisaient et ceux qui ne maîtrisent pas et c'est vraiment un enjeu euh, politique euh, de ne pas se couper d'une partie, euh, partie des citoyens et dernière partie c'est sur tout ce qui a trait au cloud, aux fameux nuages euh, puisque en fait vous savez qu'aujourd'hui quand vous avez des choses sur Instagram etc c'est ça qui pollue énormément le fait de stocker de la donnée dans les, des nuages et je sais pas quel collectivités qui nous écoute peut-être a euh, euh, un data center chez elle pas grand monde a envie forcément de d'accueillir un data center à côté de chez soi peut-être pour des, des raisons fiscales etc mais en fait c'est quelque chose qui peut polluer énormément donc en fait la question c'est pas que le matériel et son recyclage c'est aussi de la donnée qui tourne en permanence et donc moi je crois beaucoup justement dans l'éducation au numérique et l'éducation sur les usages avec ce stockage de données qu'on veut en france puisque il y a, y a un sujet démocratique de se dire on veut stocker de la donnée en france Bien sûr. mais en en même temps pas forcément à côté de chez soi. Donc du coup, il y a quand même un enjeu là-dessus. Et peut-être la, la, la question de la sobriété, c'est comme tout dans, dans la question écologique, c'est comment en fait, on peut éviter l'obésité dans son usage du numérique et avoir un peu une vision de ce qu'il y a derrière tout ça. Voilà. Merci. Sachant que sur les data centers, euh, connaiss... enfin, on a connaissance à Ville Internet de data centers... Euh, créé euh, par euh, des collectivités locales et qui euh, réutilisent la chaleur générée par, euh, par les, les ordinateurs pour euh, chauffer une piscine ou, euh, voilà, et qui euh, en, enclenchent ainsi un cercle vertueux. Mais c'est un sujet important. Caroline Zorn, euh, vous vouliez peut-être réagir Ça va s'enclencher. Okay, merci. <rire> Euh, oui, je voulais réagir parce que je pense que toutes et tous, nous sommes dans un moment où de, de débat sur le budget. Hein, donc euh, là, on a, on a passé l'orientation budgétaire. Euh, nous, euh Enfin, on le fait encore demain à l'euro-métropole de Strasbourg, et on a cette volonté d'inscrire dans le temps les dépenses. Donc on réfléchit en plan pluriannuel d'investissement, parce qu'il faut savoir quelles vont être les grosses dépenses à venir dans les années qui viennent. Et il y a la question du data center. Donc je voulais rebondir sur ce que vous disiez qui était très intéressant sur les usages. Est-ce qu'aujourd'hui on va favoriser des usages euh, en cloud avec euh, ça peut être des questions très concrètes hein, du genre pour les vœux de bonne année, est-ce qu'on fait une vidéo une carte, euh, est-ce qu'on va faire un site qui est co-conçu pour qu'il pèse un peu, euh, un peu euh, plus enfin qu'il soit plus léger, qui consomme moins mais en même temps on n'a plus de développeurs en interne parce qu'on a dû beaucoup externaliser pour des questions de, de coûts euh, dans les mandats précédents, euh, alors on va plutôt prendre une prestation, mais... donc on a toutes ces questions qui sont financières autour des usages, au, au, autour de la sobriété, puisque c'est le, le, le thème de la table c'est vraiment la sobriété. Donc, si on, veut faire un, si on veut héberger, si on veut créer du contenu, si on a des usages qui sont, qui sont exponentiels, ces usages ils sont vraiment exponentiels, il faut de la place. Pour avoir de la place, si on veut protéger ces données, ou en tout cas avoir une réflexion sur la, la souveraineté de nos données, faut réfléchir à les garder sur le territoire. Si ce n'est pas sur le territoire, en tout cas, ça va être sur la région ou sur, le, enfin, sur la France, voire sur, dans l'Union européenne. Mais ce qui se passe, dans, on, on le voit bien à Ville Internet, dans les échanges qu'on a, il euh, y a un certain nombre de communes qui euh, simplement répondent à des offres de prestataires, des offres commerciales euh, qui fonctionnent sur une base de cloud. Un cloud sécurisé, alors ça veut dire quoi sécurisé euh, en matière d'architecture système On pourrait avoir le, le débat euh, longtemps. Mais si on, on s'en tient à la question de l'impact environnemental des data centers, oui, c'est vrai, il y a ces data centers qui sont plus sobres et qui permettent la récupération de la chaleur fatale pour alimenter des circuits d'eau chaude, euh, donc euh, des piscines, des radiateurs, etc. Mais euh, gardons en tête que ce sont des solutions qui sont plus onéreuses. Donc ça veut dire qu'il faut faire le choix longtemps à l'avance, soit de l'inscrire dans un plan pluriannuel d'investissement et voir à quelle hauteur, parce que ça veut dire que c'est peut-être des sacrifices qu'on fera sur les mobilités, des sacrifices qu'on fera sur d'autres pans de, du développement, euh, soit il faut externaliser cette prestation. Et donc là, peut-être qu'on fait confiance à un prestataire dont on ne sait pas si dans 15 ans il sera encore là. Euh, donc il y, a, il y a énormément de, de, de, de précautions à avoir et il faut vraiment être accompagné dans ses choix euh, et je, je pense que ce sont des endroits comme Ville Internet qui permettent d'avoir justement un panel non seulement des expériences, mais aussi peut-être des, des, des retours et des, des questionnements, voire des warnings sur ce qui a été fait et qui ne serait plus à refaire. Mmh. Donc euh, enfin, voilà pour le, le point Data Center. Je crois que Fatima Elouazie, vous aviez envie de réagir. Oui, euh, je souhaitais réagir déjà parce que, il y a eu quand même une évolution, il faut le dire, depuis le début de ce quinquennat, en 2018. Déjà, on a passé, en fait, les dépenses, par exemple, de, je veux dire, mettre en place un cloud pour une collectivité, c'était une dépense de fonctionnement. Ce n'était pas une dépense d'investissement. Donc déjà, il y a eu une bascule de se dire qu'en fait, recourir à des prestataires de services pour mettre en place des, des data centers, en tout cas pour héberger nos données dans des data centers qui soient hébergés en France ou ailleurs, c'est passé en dépenses d'investissement. Donc déjà, ça vient quand même énormément faciliter la vie des élus euh, comme nous, en fait, de pousser des budgets numériques qui sont toujours, toujours un peu plus importants, malheureusement, mais qu'on essaye de contraindre parce que sinon, bien, bien évidemment, les données explosent. Moi, j'ai une... Pour l'instant, on n'est pas encore passé au cloud, on est en train de faire nous un audit numérique, donc on a encore nos salles de serveurs serveur un peu, je dirais, à l'ancienne euh, et qui euh, coûtent chaque, euh, tous les deux ans de plus en plus cher, donc on a une vraie réflexion en cours et on fait un audit en ce moment de notre SI pour justement euh, voir les recommandations à mettre en place. Mais... Avant même de faire cet audit, moi, j'ai une conviction, je pense que toute la question des données, et même au-delà de, ce, au de cela, je pense qu'il y a un sujet de mutualisation qui est, qui est forte. Euh, et ce sujet, cette mutualisation que je vois forte sur les données et sur même des stratégies de données, c'est-à-dire il y a des filières d'attaques qui doivent se créer, mais je ne pense pas que des communes, parce que l'intervenant avant nous l'a très bien dit, il y a un sujet d'attractivité des compétences. Mm -hmm. Et nous, en fait, on arrive à un, ni un niveau où c'est très compliqué à l'échelle d'une commune, je dirais, de 20 000 habitants, euh, peut-être, je ne sais pas, pour la métropole, euh, c'était la métropole de Strasbourg, c'est ça Leur métropole de Strasbourg, alors, voilà. on a 500 000 habitants. 500 000 habitants, mais nous, nous on est 1 million d'habitants dans notre territoire euh, au niveau du. Euh, au niveau du Pôle, je suis aussi élue Paris-Ouest-La Défense, on a 11 villes, mais en fait je pense que c'est vraiment à l'échelle soit de la métropole ou soit de l'intercommunalité pour nous au niveau du Grand Paris qu'on peut arriver à mutualiser pour que ce soit intéressant pour nous. Et c'est une question aussi de responsabilité au niveau du prix auquel on va payer ces data center mais aussi au niveau de ce qu'on peut réussir à faire de la donnée. Et je pense qu'il y a énormément de synergies qu'on peut faire entre les territoires. Et moi, je pense que l'État aussi doit, doit nous accompagner et doit nous aider, en fait, à construire des, des stratégies de données qui nous permettent d'être à la fois compétitifs au niveau des prix, d'être, euh, euh, je dirais, compétitifs dans la qualité qu de services rendus. Il y aura bien évidemment, je pense, pour toutes les collectivités, des sujets de e-service. E Vous avez parlé de l'accessibilité avec les conseils numériques que les 2000 conseillers numériques du gouvernement financés dans le cadre du plan de relance, et ça aussi, c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on nous aide, nous. Et Ville Internet, j'espère, que pourra, pourra nous aider à, à pousser ces sujets de, de, de data center au niveau, des, au niveau des territoires et des métropoles, parce que c'est un sujet d'avenir sur, sur la gestion de la relation à usager, tout simplement. Et sur, que ce soit sur la question du data center ou, ou plus largement, euh, vous en parliez tout à l'heure de la réflexion. Euh, depuis la création du service, enfin, la réflexion sur un service et euh, l'achat à la fin de, de ce service ou de cet outil, est-ce que dans, dans vos collectivités euh, euh, respectives, vous prévoyez dans, le, dans les achats publics des critères de développement durable, ce qui, euh, qui peut permettre de faire le tri en fait parmi les réponses dans les appels d'offres, tout simplement les, les, les prestataires que, que vous employez, que vous choisissez et doivent respecter certains critères. Absolument. Alors moi je siège pour le coup dans les commissions d'appels d'offres à la fois de ma ville et de mon territoire et souvent dans les appels d'offres, je ne dirais pas que c'est systématique mais quand on a des appels d'offres qui sont relatifs pour le coup à tout ce qui est services techniques donc des prestations de services par exemple sur l'achat de matériel je dirais ou de la quincaillerie etc. On a toujours un critère qui vaut environ pour 5% du total sur l'engagement, responsabilité sociale, environnementale, parfois sur la qualité de l'emploi euh, et euh, la, enfin, la façon dont sont employés les salariés etc donc on regarde quand même au global la politique, euh, la politique de l'entreprise d'un point de vue euh, engagement sociétal et je pense que ça doit être quasiment systématique en fait dans la façon dont on va euh, acheter euh, des prestations de services ou du matériel en général donc nous en tout cas nous on le fait. Oui, allez je, allez je, alors, on m'en voudra beaucoup hein, si, euh, le, <rire> le, si je ne mentionne pas euh, le, le Spazer de, de l'euro-métropole de Strasbourg, que, euh, forcément, en Alsace, on l'appelle le Spazer. <rire> <Voilà. rire> euh, et, et donc, euh, on y tient particulièrement à, à ce schéma de, de l'achat public parce qu'il a été décliné sur euh, trois axes. Donc, on a la dimension sociale et solidarité, environnement et santé, équitable et éthique. Et ça nous permet vraiment d'avoir un cadre très, très strict, très fort, pour valoriser euh, les, les critères qui nous semblent les plus pertinent et donc au moment où on fera notre choix d'ailleurs sur le data center ou, ou, ou pour l'ensemble de la commande publique euh, et notamment en matière de terminaux euh, que ce soit ordinateur, tablette, portable, eh bien il faut passer par les, les fourches du, du Spazer et c'est un outil qui est très lisible euh, il est très bien fait donc euh, il est sur, accessible sur strasbourg.eu pour ceux qui, qui souhaitent structurer leur, leur commande publique et, et ce schéma, euh, voilà, extrêmement bien fait. Merci beaucoup. Vous, vous voulez peut-être rebondir. Oui, moi, je, effectivement, merci. Euh oui, ce sont des informations qu'on intègre, bien évidemment. On a parlé tout à l'heure, je ne sais plus qui a évoqué, le, le réemploi. Ouais. Euh, C'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Vraiment et sur le territoire de la Normandie, on a sponsorisé un projet qui va dans ce sens de création de filières de recyclage et de réemploi de matériel informatique. Donc, pour reprendre le, le thème initial de, de cette table ronde, qui était finalement, est-ce que... Une ville peut être à la fois internet et à la fois sobre, et, et je vais parler plutôt du territoire, puisque la métropole Rouen-Normandie, c'est à peu près 500 000 habitants et 71 communes. Euh, c'est extrêmement complexe, en fait. Euh, et, et oui, alors je, je rejoins je ne sais plus qui non plus, qui avait dit tout à l'heure que euh, le numérique, euh, c'est formidable, ça peut apporter... Ça peut apporter <rire> beaucoup, beaucoup mais, de choses. Beaucoup d'innovation, effectivement, vous l'avez dit. Euh, donc, en, en ça, euh, il faut évidemment euh, continuer de, de faire du, du numérique. Et puis, de toute façon, la machine est lancée et on ne l'arrêtera pas. Euh, en revanche, il faut le faire de façon intelligente, je pense. Et on a un rôle, nous, en tant que territoire, de sensibiliser. Euh, Désolée, je manque un peu de créativité avec ce verbe, mais il est tellement vrai. Euh, il faut sensibiliser les gens. Aujourd'hui, on aborde ce sujet entre nous, mais il faut savoir que, finalement, euh, à l'échelle, des citoyens même à l'échelle des entreprises c'est encore un sujet qui est extrêmement récent cette question du numérique responsable nous on encourage les entreprises qui sont dans leur transition numérique à penser dès le début une transition numérique responsable et c'est important. Et on a peu cité, finalement, les acteurs économiques depuis le début de cette table ronde, mais je pense qu'ils ont aussi un rôle à jouer très très important. Ils peuvent être moteurs sur notre territoire. Euh, nous, on sait qu'on euh, essaie vraiment au maximum de les fédérer, de les sensibiliser à ces sujets, et euh, on voit qu'il y a plein d'initiatives qui émergent, euh, et notamment cette initiative de filière de réemploi et de recyclage de matériel informatique qui se, qui se nomme Reboot Ecosystem. Et c'est notre rôle en tant que territoire euh, d'acculturer. Et pour ce faire, on a des outils. On a des outils qui nous viennent de l'Adem on a des outils qui nous viennent d'une structure euh, incroyable qui s'appelle l'INR, l'Institut du numérique responsable. En fait, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir passer les bons messages. Maintenant, il faut qu'on s'organise euh, il faut que... Euh, et j'ai trois autres verbes d'action qui me viennent en tête. Euh, c'est euh, fédérer, je vous l'ai dit, accompagner et soutenir. Je pense que c'est vraiment notre rôle en tant que territoire. Euh, et, et nous, on, on s'attelle à faire des actions à la fois en interne à destination de nos agents, mais aussi à destination des citoyens. Il y a le Cyber World Clean Up Day qui approche. C'est le 19 mars. J'encourage tous ceux qui nous suivent à peut-être utiliser cet événement un peu comme un prétexte pour mettre en lumière les grands enjeux du numérique et finalement de la pollution cachée. Donc voilà. Et vous avez évoqué aussi la loi Rennes. Je pense que ça va vraiment accélérer les choses puisque les communes de plus de 50 000 habitants devront dorénavant avoir une stratégie numérique responsable à partir de 2025. L'INR, qui, euh, qui est partenaire de l'association Ville Internet euh, depuis deux ans, je crois, et qui, euh, qui, qui euh, accompagne aussi Ville Internet sur, sur cette réflexion euh, sur le numérique, numérique responsable. Alors, Jacques-François Marchandise avait, euh, voulait prendre la parole, et puis juste après. <rire> oui, en plus, j'en profite pour saluer nos amis de l'INR. J'ai le <rire> plaisir d'être au comité d'éthique de l'INR depuis sa création, et, et c'est vraiment c'est vraiment un bel endroit avec des dynamiques qui, a, initialement, viennent beaucoup euh, des entreprises, beaucoup de la question du green IT. Et comme vous l'avez dit les unes et les autres, en fait, le, on ne peut pas se contenter d'être juste sur la seule thématique de, euh, du numérique euh, responsable au sens de l'informatique responsable. Tout ça est en train de, de rentrer dans des stratégies plus larges, de se confronter parfois à des, à des petites zones de, de contradiction et de controverses. Euh, j'ai entendu Caroline Zorn dire que euh, ce n'est pas toujours commode de faire souveraineté et euh, responsabilité environnementale. Donc bon, je pense que c'est des, des sujets sur lesquels il faut venir. Moi, j'ai l'impression que de la même façon que la première table ronde disait que euh, ce n'est pas tellement la, la dématérialisation qui pose problème, c'est la dématérialisation obligatoire si je résume moi je dirais c'est pas tellement le numérique qui pose problème c'est le numérique illimité le numérique limité, et, et en fait nous avons pris l'habitude d'avoir un numérique qui est open bar depuis 20 ans que nous avons de, de l'accès illimité à Internet. Et, et je pense que c'est une, un, un, une énorme bascule que nous ne savons pas faire pour l'instant. Et quand je disais tout à l'heure, il ne suffira pas d'optimiser pour s'en sortir, il faut sortir du paradigme illimité. Alors je vais vous faire une confidence, y compris du côté des acteurs tech, euh, la consommation de ressources et de bandes passantes, c'est cher. C'est-à-dire que les, euh, les hébergeurs, euh, euh, y, y compris les grands hébergeurs européens en France, euh, sont très très contents si on est plus économe de la ressource. Les opérateurs télécoms, là, ils sont partis dans une folle course en avant sur la 5G illimitée. La 5G est formidable quand ça n'est pas illimité. Euh, C'est-à-dire contraire, on va pouvoir mieux mutualiser la ressource. Si je reprends l'intitulé que, que vous avez donné, au fond, euh, vous avez parlé d'urgence écologique. Euh, quelle riposte locale à l'urgence écologique. S'il y a urgence, c'est qu'on ne peut pas juste faire la guerre en dentelle et, euh, et, et prendre le thé autour de, de cette question-là. Il, il y a des choses beaucoup plus dures qui vont nous arriver, donc on a besoin de combiner euh, le green IT, l'IT for green, euh, donc le numérique au service. Des, des défis écologiques et en fait c'est difficile et il y avait, euh, je, je prends sur plusieurs aspects que vous avez mentionnés qui me paraissent très bons, notamment sur le cycle de vie l'achat, euh, etc. On pourrait rajouter la réparabilité. L'énorme difficulté que nous avons, c'est que on est dans une relation du faible au fort avec les principaux fournisseurs du numérique donc euh, le meilleur service achat de la collectivité ne pourra rien faire sans que des collectivités des acheteurs publics ou des acheteurs ayant fait des choix de responsabilité, Il y en a dans les entreprises, ils ont d'ailleurs évalué là-dessus, face bloc, quand par exemple Microsoft dit « Ah bah tiens, mes ordinateurs ne tourneront plus avec des processeurs antérieurs à 2017. » Et là, on a un énorme problème. Ou quand les vendeurs de smartphones disent « bah Tant pis, on ne peut plus changer la batterie. » Donc il y a énormément de matériel en excellent état de fonctionnement, euh, qui sont frappés d'obsolescence logicielle. Et ça, c'est certainement des sujets sur lesquels il faut une culture commune de maîtres d'ouvrage. Nous avons besoin de former les maîtres d'ouvrage euh, publics et responsables euh, de, du, du numérique de demain. Ça, c'est un premier aspect. Juste, je reviens sur le, le point intéressant tout à l'heure, qui est par quoi commencer et pour euh, euh, plus soyez, on va dire, ce que vous avez dit les unes et les autres, c'est-à-dire il euh, y a une question de culture qui est centrale et il y a une question de culture qui est très disjointe entre les gens du numérique, les gens de la transition écologique, en gros, les acteurs des métiers de l'environnement dans les collectivités, les acteurs qui, depuis des années, font, font euh, des choses avec l'informatisation, et aujourd'hui, le monde du numérique, qui n'est pas exactement l'informatisation, n'est-ce pas et, et en fait, moi, j'ai tendance à dire, on a, on a fait, euh, il, y a, il y a cinq ans, dans le cadre de notre gros programme Transition au carré sur transition écologique et numérique, on a fait un kit agir local. Et en fait, sur des questions... Euh, d'énergie, de mobilité euh, de proximité euh, de biodiversité etc la première chose à faire c'est de se dire euh, qui on va trouver comme complice euh, nous les gens du numérique dans l'autre transversale qui est la transversale écologique ou réciproquement euh, c'est pas les mêmes bureaux c'est pas au même étage euh, c'est pas les mêmes euh, formations quand c'est des ingénieurs c'est même pas les mêmes écoles d'ingénieurs ils ont en principe divorcé dès la première année d'école d'ingénieurs parce que ceux qui font des, des data les geeks etc euh, connaissent pas du tout ceux qui font euh, du chauffage, du génie climatique, de l'électricité ils, se, ils, se, ils, se, ils se ont arrêté de se parler et quand on vient travailler sur des sujets intéressants comme les données environnementales sur lesquelles on a des, des, des moyens d'agir, en fait, on se rend compte qu'on euh, a énormément de, de difficultés, y compris depuis l'open data, à euh, se dire comment les données environnementales de mon territoire sont actionnables aux acteurs de mon territoire qui font des politiques de transition écologique. Si je le dis de façon un peu ouverte, en fait, euh, et je suis prêt à parier une, une caisse de vin d'Alsace sur ce sujet, euh, eh ben, euh, je pense que moins de 1% des conseillers municipaux français connaissent le mix énergétique de leur commune. Et ça va durer encore un bon moment. Or, ces données sont disponibles. Or, ces données seraient utiles pour l'action publique, pour les autres acteurs, y compris entreprises du territoire, et pour des citoyens ou des collectifs qui voudraient prendre des initiatives d'énergie renouvelable. Donc, entre data et les victoires écologiques ou les urgences écologiques, à mon avis, il y a des passerelles qui sont vraiment intéressantes à creuser. Viviane Valla, je crois que vous vouliez... Juste... Très rapidement, c'est absolument passionnant ce que vous dites sur les données et l'utilisation des données pour accélérer la transition écologique. C'est effectivement un axe de travail qu'il faut développer. Vous en parliez tout à l'heure aussi. Moi, je voulais juste revenir sur les questions d'achat, que ce soit d'achat de produits ou d'achat de services. On parlait du cloud tout à l'heure, on parlait des terminaux, on parlait des clauses environnementales dans les marchés. Tout ça, euh, comment dire, ce qu'on cherche aussi à faire avec cette question du numérique éco-responsable, enfin je dis toujours éco-responsable parce que c'est mon dossier, mais responsable euh, plus largement, c'est aussi euh, créer des filières d'acteurs du numérique éco-responsables sur le territoire. Donc ça, effectivement, vous, vous aurez beau exprimer un besoin, s'il n'y a personne en face pour y répondre, s'il n'y a pas d'acteurs de proximité, etc., en qui vous pouvez avoir confiance, ça ne fonctionnera pas et vous retomberez toujours sur les géants du numérique. J'aime pas tellement ça, mais voilà, sur des acteurs, en tout cas, euh, <coughs> qu'on connaît, qu connaît tous très bien donc euh, c'était vraiment là-dessus euh, je, voulais, je voulais inciter là-dessus et je voulais appeler votre attention sur un appel à manifestation d'intérêt qui, euh, qui a été publié il y a une quinzaine de jours ce qui s'appelle euh, verdissement du numérique, on n'est pas complètement satisfait du terme verdissement qui fait un peu greenwashing <rire> le but c'est de réduire l'empreinte environnementale du numérique via l'innovation, donc là aussi on s'adresse à des entreprises etc, donc euh, le but c'est de faire émerger euh, des projets euh, concrets et de les soutenir il s'adresse aussi aux collectivités qui peuvent éventuellement être associés en groupement, être associés à d'autres types d'acteurs. Donc je vous invite à regarder ce qui se passe de ce côté-là, parce qu'on a besoin de connaître les projets, on a aussi besoin d'avoir des contributions. Et encore une fois, de la tour à la Défense, où est notre bureau, on ne voit pas forcément ce qui se passe sur le terrain. Et c'est précieux en fait, d'avoir ce retour, ce retour très direct des difficultés et puis des enjeux en fait, que vous rencontrez vraiment tous les jours. Et eh bien Anthropolie peut-être... Euh bah, par rapport à tout ça euh, moi je, je vois à quel point la conférence est intéressante parce qu'on a vraiment les différents niveaux de collectivité qui sont euh, représentés et on voit euh, euh, les différents enjeux et la nécessité justement de développer un, un dialogue entre nous euh, nous à notre niveau vraiment euh, on a euh, un budget qui est sensible aux questions écologiques et qui est sensible au genre aussi donc euh, voilà on a on a une volonté euh, de lire euh, l'euro d'argent public dépensé au regard de la politique qu'on souhaite mener, notamment pour la, la transition écologique. Il y, a, il y a vraiment un enjeu, je pense, qu'il faut avoir en tête. C'est d'une part au niveau macro, pour ceux qui ont les leviers au niveau macro, de pouvoir structurer vraiment ces filières. Au niveau des acteurs comme Ville interne de pouvoir être recensé l'ensemble des bonnes pratiques pour pouvoir éviter que chacun fasse son petit benchmarking dans son coin. Et aussi, nous, collectivités, d'être cette passerelle euh, vraiment entre euh, l'usager, l'agent public euh, et ces nouveaux usages du numérique qui sont, qui sont pensés euh, différemment. Il y, a, il y a quelques exemples qu'on peut citer, pour, parce qu'à un moment on cherche aussi des trucs concrets au euh, concret. Quand on parle de ce fameux téléphone qu'on donne aux agents qui ont besoin d'un téléphone, nous on a mis en place le téléphone via l'ordinateur. Donc c'est-à-dire qu'on n'a plus à acheter des téléphones pour euh, chaque agent, il euh, y a justement ce téléphone qui marche parmi l'ordinateur, donc on économise aussi euh, cette partie-là. Il y a aussi le fait de, euh, de travailler sur les nouveaux usages, et vraiment, le, le, je pense que pour l'ensemble des collectivités, le télétravail va être un nouvel enjeu. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de travailler au niveau de notre collectivité, puisqu'il euh, y a des nouveaux usages qui sont faits, euh, et aussi un usage très personnel, donc Il euh, y, y a aussi ce, ce sujet. Donc, nous, on travaille par exemple sur les flex desks, euh, qui sont aussi euh, un moyen de, de repenser un peu euh, l'utilisation euh, des différentes ressources. Voilà. Merci beaucoup. Euh, Peut-être Caroline Zorn, euh, si euh, vous avez euh, envie de rassembler un petit peu euh, les différentes prises de parole quel, quel enjeu, <rire> euh, quel défi Alors, je, je vais tout de suite poser la question. Est-ce que vous préférez le crément ou le pinot gris Parce que vous avez gagné. Hein. <rire> voilà. Euh, et, et, ça me, et ça me conduit à, à, à redire euh, quelque chose qui est, qui est venu beaucoup hein, dans nos échanges, c'est la nécessité d'en faire une priorité, une priorité politique en fait, de communiquer, euh, de réussir à, à faire en sorte que ça monte euh, dans les priorités de nos, de, nos, de nos mandats respectifs. Et donc euh, je crois que le, le premier conseil qu'on peut donner euh, euh, aux collègues élus euh, qui nous écoutent, c'est de provoquer immédiatement une réunion entre le ou la maire. Euh, leurs collègues euh, responsables de la démocratie locale et d'organiser euh, un temps pour mettre en place une conférence citoyenne sur les usages du numérique. Je ne dis pas ça parce que celle à Strasbourg a été un succès, mais quand même un peu. <rire> euh, euh, Ou euh, euh, une. une, une, une une démarche tout à fait concrète, comme euh, tout à l'heure on a parlé du, du Cyber King Day, je crois, euh, qui est un temps fort en fait. Alors, après, on l'appelle comme on veut en Alsace, c'est l'Osterputz. Voilà, c'est le grand ménage de Pâques où on nettoie les boîtes mail dans la collectivité. Et donc j'en profite pour saluer notre directeur du numérique, Jellali, qui est derrière son écran et qui prépare justement cet événement. C'est un créer une dynamique en fait, c'est créer quelque chose avec les agentes et les agents, quelque chose de, en interne et qui soit visible aussi pour vraiment montrer que c'est une priorité et que ça a été redit tout à l'heure. Et merci de rappeler qu'on est dans une, une urgence écologique. Et, euh, et on aurait peut-être même pu commencer par là, c'est-à-dire se demander est-ce qu'il faut vraiment être sobre euh, Est-ce qu'on est obligé de réfléchir à cette question de la sobriété numérique Parce qu'après tout, on a toujours agi comme des enfants gâtés on pourrait peut-être continuer. Euh, et en réalité, il est question d'habitabilité de, de la planète Terre, <rire> voilà, de, de soutenabilité. Donc ça va. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 100 centrales nucléaires qui sont dédiées à l'électricité nécessaire à la vie numérique sur la planète. Bon. Euh, et ça ne va pas aller en décroissant. Donc oui, nous sommes effectivement obligés de prendre à bras le corps cette, cette question, tant au niveau euh, des infrastructures, des terminaux, de la pollution que ça peut engendrer aussi à l'autre bout de la planète, euh, tant en matière d'extraction des minerais, des terres rares, que aussi d'exploitation de, de, humaine, parfois, il faut le, faut le dire. Euh, donc la création, la fabrication des terminaux, euh, que tout à la fin de ce cycle de vie, des terminaux, mais on peut aussi réfléchir en termes de cycle de vie de la donnée, euh, donc les terminaux, bah, savoir les recycler. Et même quand on les... Enfin, il y a 75%... Des, des déchets informatiques qui échappent au, au recyclage. Donc c'est dire que ce qu'on arrive à capter, il faut vraiment qu'on en fasse quelque chose, d'où une nécessité d'innover pour réussir à capter euh, le, le, le meilleur, en tout cas le plus utile de ces, de ces déchets-là. Et puis les services, voilà, vraiment communiquer et avoir une démarche en matière de démocratie locale pour savoir comment est-ce que on fait en sorte qu'il qu y ait une éducation au numérique, qu'il y ait une formation au numérique dans les collectivités, en externe, qu'on ait des messages constants, des messages qui soient clairs. Et il faut faire appel à ceux qui savent. Il faut travailler avec les universitaires de nos territoires, avec les techniciens, les experts. Pas forcément essayer d'avoir le meilleur expert dans son dans sa collectivité, mais mais aussi mutualiser les compétences et faire appel à à, à des réseaux comme comme Ville Internet évidemment. Et je voudrais conclure sur la, sur les mots les mots du numérique parce que là on était sur un sur un débat consacré au numérique sobre, et on voit qu'on a parlé beaucoup de numérique responsable. Et c'est vrai qu'on ne peut plus aujourd'hui mettre la sobriété à part de la question de l'inclusion, de la question du genre dans le numérique, de la question de nos responsabilités sociétales. Donc c'est vraiment du numérique responsable dont il faut parler. La sobriété et l'inclusion en font partie, et finalement on arrive aux mêmes conclusions, c'est-à-dire... Mettons la proportionnalité en avant, mettons la réflexion en avant, et sur toutes ces questions de la médiation, de l'inclusion et de la sobriété, on arrivera au même bon réflexe et à des démarches bien plus vertueuses. Merci beaucoup, merci à toutes et tous pour votre participation à cette discussion et merci pour cet après-midi de, de débats et de discussions qui, je n'en doute pas, vont, vont continuer à la fois sur, sur les réseaux, sur, sur la discussion en ligne évidemment, mais aussi au sein de Ville Internet, on en a beaucoup parlé, Ville Internet est un outil à la disposition des collectivités pour continuer ces débats et mutualiser les outils. Je rappelle que Ville Internet a un outil qui s'appelle l'Atlas, a T L A A S donc sur son site internet qui est vraiment euh, magique puisqu'il recense toutes les actions numériques qui sont mises en place par par les membres de Ville Internet et avec un moteur de recherche très bien fait où on peut faire des recherches par catégorie ou par ou par ou par, ou par collectivité ou par nom et ça permet de trouver toutes les actions qui, qui nous semblent intéressantes et d'être mises en relation avec les personnes qui gèrent ça dans leur collectivité donc, donc on va au bout de la démarche. Donc n'hésitez pas à aller consulter cet outil. Euh, mon rôle ici d'animation de l'après-midi s'arrête et je vais céder la parole dans, dans une toute petite minute, un petit peu moins d'une minute puisqu'on a cinq minutes de retard. Euh, à Mathieu Vidal, le président de l'association, Emmanuel Evenot, le président du jury, pour la cérémonie officielle de remise du 23e label Territoire, Ville et Village Internet. Merci beaucoup, à très bientôt et à dans une minute pour la suite de la cérémonie.